Ce so que vous spirituel, c'est que lukanga. Mais bango que Mais avez dit que Bazo avez dit que vous Papa dit a dodo. avez dit que vous avez dit que vous avez dit que ya avez dit que vous vous a dit que vous avez dodo que vous na dit Abota vous avez Dodo que vous avez dit que Dodo. Et l'église de réveil Il ne peut pas troubles dans le pas possible Sorti, mais a il me que c'est un échec Il ne renie pas les gens n'a aucun exemple à nous donner Il a il, Malgré bah, qu'il Il bah, Pour, à sengah, pour à pardon à président Kabila Tout le bien très bien bah, bah, Il vous à sengah, Biso avons toujours senti à à Kaka nani pas classique à l'homme, réconciliation. Ben na réconciliation va sillon mais ça eh, si va, va plan. Plan. Eh, ça bon, va donc ça plan. Plan. Oui, il y a vie? Oui, tout ça réconciliation. Au les sa Réconciliation, c'est donc, dire, de dire, de dire, de dire, de Très bien. L'objectif bah, de, de mettre les gens ensemble, c'est pour, c'est pour la politique. Hum. Ce pas le mm. spirituel. Ce que vous avez spirituel, c'est spirituel. Mais si vous avez Vous na tout le monde croit son Dieu selon le de principe naï mmh. aux grands journalistes. Aux de quel droit qu on a doit dissoudre le, euh, une institution de Dieu et qu'on a la plateforme Moroboye Parce que Ils bah ont bah quel pouvoir juridique dans ce pays Ils ont quel pouvoir spirituel dans ce pays Aza incapable ya ko Zwa Voici l'homme Aza moun anaseka ko imposer dodo O asa moun Abota Abo ta yi nan pe la C'est ancien dodo Il peut pas Et l'église de réveil So ba me ke a trouble nan Parce que biso peut ou abbasiti Donc vous vous encouragez Dodo n'est pas abandonné Non Dodo doit rester dans son institution la qui vit Moukouna n'a pas Mais l'église est net. tu vois. Zob, si l'homme a qui a qui n'a combien d'églises. A n'a combien de Na Nabrasa, partout où il y a un planta, ba quel monsieur combien. Bamisu peut ba bima bima. Et belé peut ba qui est net. Yo yébisana. Tant y a côté ma ma politique, il y a pas dit que de crédibilité à battus. Aux autres Alors, sorti, il y a dit c'est un échec. Il ne renie pas les gens. Moukouna, n'a aucun exemple à nous donner. Il a, malgré qu'il Bakitaï, quitté le a il a président Kabila. Tout est bien, très bien. Il a quitté le président Kouunan, il a quitté a quitté a quitté a quitté a quitté a quitté a quitté Marius, Marius, on est mutafuta, Dodo, Dodo mutafuta, mbongo ya Marius, que nous nous n'aimons contredire. Dodo a ticket là et mon gars soutenait une prisonana. Abengana Kutino, après c'est bien Kutino passe à la mission A, a soutenir Nan, mais il doit être reconnaissant. La prison mouta soutenait Nan. Dodo te. Problème n'a pas on a Dodo de Ani. Le col là, Dodo. Azo président. Le cola dodo, aza chef, va confession religieuse. Il a le monopole maintenant dans la politique. Il gère, il va gérer les élections, il va gérer beaucoup de choses. Ça, ça, il ne peut pas tolérer. Nous, nan, quand t'es au conseil. Où est ça est? faux. A on a parce que, bah, il ne faut pas venger dodo. C'est-à-dire, les ennemis se sont réunis. Voilà! Mais nous bâtirons des bobos tolayés, des bobos tolonnés, nous coulons dans l'institution mobima reconnue par l'État, et puis ils sont par l'État, et puis c'est l'interface du gouvernement. Donc, où les bobos bâtonnent, où bâtonnent la réveil, là que nous vous opposons après 5 ans, 5 ans, Ou, il y a rien parce que c'est une institution. L'État au-dessus d'un groupe. Donc il y aura des scandales dans le jour. -là. Voilà, il y aura des scandales. Bah, On est très choqués. Tokobunda. Et comment ya nzoto? Niveau taux que de succur. Pour binobebon CDT. Donc CDT n'être ngaboyé. Nzana dodo. Nga nga nga nazali euh nouvel édit de réveil réformé. Je suis une confesseuse religieuse par ordonnance nanga. Mais dodo as chef na eu. Oui, en tant fait. que chef il euh, y a ma confesseur religieuse, à chef. Parce que il est chef pour poazamona mukete Non le président Félix Azamona Muké mais il y a des professeurs il y a 80 ans batosagaé parce que asa crédible. On s'en va, Dodo n'a pas scandale. Il parle pas trop, c'est un garçon maîtrisé, c'est un garçon qui a étudié, c'est un garçon calme. Il a une seule femme, il est posé, il est ça. Bah, on va divorcer. Dénil est ce n'est Mais délil est ce y, si y a à la la maman, t'inattends. Attends, toi, on a pas problème, le haut et le bas. On peut s'absorber, conseil, à tout Bunda. Est-ce qu'il y a eu un placement à la divorcer? l'état, va prononcer divorce. Non. Je suis resté avec ma femme. Dodo de avec sa femme. Tout le monde a sa femme. Bah, on, on divorcer, bah, comme on peut s'absorber, il y a un père. Quel père? Na tata na et puis père na Donc, connais pas mon père spirituel, na 80, na père Très bien. Allez. Au moins père pas question de dissoudre On dissout pas l'ERC. Moi je soutiens ERC. Il y a dans le mais je soutiens le RST. Il y a Conseil, il y a dans le Mais ce qui est dans le monde politique, je vais aller démissionner. Je vais laisser ma démission. Parce que Monique Bali qui lui recommandé politique. Il y a lui recommandé politique. Avec Godin Poirat. Il y a pas de prière là-bas. Il y a dans le monde qui a fait le Haut Conseil, il y a des histoires de politique là-bas à l'intérieur. Ça devient politique parce que Godin Poirat à la tête. Non, c'est parce que... Non, c'est parce qu'il n'y a pas de prière là-bas. C'est parce qu'il le col élection, c'est la 2023. Baba bah, là, c'est la présidente qu'on a émis. Très bien. On va vous donner beaucoup de députés. Et que nombre, à ça, la nombre, la bateau, pour la capacité à mobilisation. Dans la capacité à mobilisation, bah, on s'en la réunion mon m'en peut pas tourner sa stade, bah, j'ai ba des habillots la ville. Quand on tourne sa stade, président a séduit. Allez, bah, toi, là, bah, yes, mon bon, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Nous sommes en Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. La réconciliation va se mais ça va vieux. Donc, tout ça va Oui. Il a Oui. Tout ça, réconciliation. Au Ma singhinyan. Ma singhinyan. très bien mais babimi ça déle si musumoke allez, allez. Eh, allez. alors ngapena boyango et puis n'linguite va toucher de deux pourquoi mm. bon solo la politique place Oyo. au moins ma mona roloba mutumwa mm. za exemplaire wa nati bango toue za 15 za za la tout muta exemplaire otangi ka kenza otangi vie mutumotu ni na mon mm -hmm. yemoko na ni godempo mm. bango nyonso na mutumwa za exemplaire wa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 Tengou, Tengou. Ce qui dit, On va revenir. On va revenir. On va revenir. On va revenir.